Thank you. une bonne actrice ça. Hein. Ah bah c'était chaud <rire> hein. C'est <'était> chaud hein <rire> vu toutes les questions que je me suis posées Non, est très, très gros et très léger là-bas. <rire> attends, je vais te le chercher. Attends, très gros tout de suite. est très léger. Tu vois la voiture tu ah la pousse. En plus, c'est bien que ce soit une femme qui fait ses trucs. <rire> non ah bah ouais. Non mais tu vois, c'est genre, on va faire des toiles. Il et on va... <rire> va... Regarde, il est léger. il a des Non, tu vois, ça va. va Allez, pousser la carte. Il a bien. On va celle-là en fait, elle va déplacer ce fauteuil-là. Nathalie, on l'a posé, parce que c'est Nathalie la qui laquelle tellement fait les collègues en général, oui, elle est toujours de. On sait plus réaliste. Vous allez la retrouver de toute manière quand on va faire la midi Oui, c'est non, non, il tombe surtout a pas de la, ouais. sur le on a besoin de monteur de meubles non ça raccrocher les wagons je Ouais. T'as mis ça là, Delphine, pourquoi Est-ce Est que ça nous gênait Ah, pour oh. faire les poubelles là tout de suite. Tu as ceux-là Moi, je ne suis pas là. Allez, répétition, action. Alors, quand les objets ne peuvent pas être vendus, on va être attentif à ce qu'ils reprennent le bon cycle du recyclage. Donc pour ça on a mis en place des poubelles spécifiques. On a le pil usagé, classique, du bois, du textile, du papier, du métal qu'on va encore retrier derrière, selon les spécifications, et les poubelles d'électroménager, tout ce qui est multimédia, qui doivent être encore démantelées en déchetterie, et les plastiques, cartons. Tu sens bien un peu On attend là ouais, ouais. Alors moi, je... <rire> excusez-moi, si, t'as du le mot démanteler, le <rire> euh, mot interdit démanteler. Non, c'est eux qui doivent démanteler. Alors ça chers. va. Donc, euh, c'est <rire> bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. bon. bon. Ouais. Mais centre, que du coup, on va dire une partie de la 3. Euh, oui, oui, Et du coup, là, tu m'as dit 3B, 3B on le fait après, c'est ça Oui, oui, oui. Allez, je vais chercher Daphné. Daphné. Oui, c'est ça. Okay. Fait, moi, je trois fois, touchant ça fait ça fait un un op, on dira au bon moment oui. Oui, oui, oui. tu vas faire un truc Alors, je... Bon bouffe. Oh, c'est pas... <rire> <rire> je chante une chanson il pleut déjà <rire> tant qu'à <rire> en faire elle est là Trouvez nos Nora. Tiens Nora, tu as ouais, une lampe euh, la C'est la scène bon, où de l analyse l analyse, montre le de le je vais l'amener ici, parce qu'il y a une spatie. Franchement, faire des, un des ça va ensemble, mais ça c'est la même chose en fait. D'accord. Enfin, ah, tu vas avoir des plans différents moi alors Une fois qu'ils sont collectés. On fait en trois plans On va juste enregistrer David en fait en off. D'accord. Mais faut qu'elle se déplace quand même. Donc on et après Tu okay. déplacer plus plus pour de... le son Non Non mais... Allez un peu pour qu'il y ait un peu de son quand même. De... Allez, Alors je on va Ok, je change. Et puis a Lorsqu'il est collecté, chaque objet doit être déposé dans la bonne zone, pas qu'il soit valorisé correctement. Cette phase de pré-diagnostic est cruciale dans notre activité, en raison de la quantité de flux que nous recevons. Nous trions par catégorie et chaque objet a une zone dédiée parce qu'elle subira un traitement qui lui est approprié. C'est bien. Parfait. Ouais, ouais. 5 secondes, je vais dire. 5 En train faire. C'est Alors, répétition encore. Monsieur Clap. une répétition, là. Pas de clap. Si. s'économise. C'est la trois <laughs> La recyclerie, séquence 3A, plan 1, prise 5. 12, plan 1 prise 1, 2 caméras. Nous mettons un prix. Il faut attendre. Action. Allez, comme ça. On refait pas le Action. Selon une grille de prix, nous étiquetons chaque objet et nous le mettons en rayon. <coughs> Allez! Attention <rire> oh, ouais, à oh, la vaisselle, Gigi. Gigi, regarde ce que tu fous. Parfait, monsieur Dame. Oh là là là. là. Des éléphants dans un. Tu mets vraiment au milieu, quoi. En général, les meubles arrivent. Démonter. On la refait. En général, les meubles arrivent. Monter, virer. <rire> <en rire> Et tu vas parler à cette caméra là plus <rire> <en bouton. rire> non mais je de la perteuse, ça va, hein, je délice, délice. Délice. Ah, je et quand j'ai fini de parler, tu te redresses comme ça, je me dis, ici. D'accord Parce que, ah, ouais, ouais, que j'étais là en train de chercher, <rire> que train de chercher je mesurer quoi En tout qu me mesurer-moi bon. <rire> On y retourne <rire> ouais, là, on Ensuite, on les mesure, on les prend en photo, et ça nous permet de les déstocker au plus vite. On est bon. On est bon, bon. oui, devant. On oui, est tu faire oui. Mais On euh, est On es est censé On est hein. On ben est On est charger. On est On est charger On est Ouais, On est mais On On est faire On est les On On On Ah bah oui, si vous avez besoin de nous. Oui. Nous, nous, on je peux l'amener ici Et après, je ne le répare pas Nous, on ne répare pas pour l'appareil. Si tu veux, tu vas l'amener chez quelqu'un. Et donc, on va te donner deux gros appareils pour l'amener. Et tu l'as pas fait ça. Tu es prêt pour recycler comment on met droit Juste là. Il faudra en mettre trois ou quatre hein, pour que ça, ça fasse bien. Tu dis euh, Lola, est-ce que tu peux venir m'aider <rire> Ah, il en faudrait trois ou quatre des machines à laver pour que ça fasse... Ouais... un frigo américain Donc euh, là, on vient de recevoir euh, deux électroménagers que j'étais été chercher chez un particulier. Donc on les ramène ici pour euh, les tester, les nettoyer, les d'autres. Le là, tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît si ça pouvait être aussi facile à chaque fois. Là. Il va l'avoir. Il les a toujours. Je vois jamais assez de batterie le temps qu'ils sont... Voilà. Il vient de le plastique. Hein, se... J'ai oublié de te regarder. Euh, ouais, bon, donc bon, donc on, ouais. on l'a refait et euh, il faudrait une coupure euh, un petit peu entre deux phrases. Parce qu'il y a des gros plans euh, qui sont bien commence et puis j'essaie de te regarder, j'ai oublié. En fait, je suis une actrice de merde. Sinon, on monte à deuxième. Hein. Non, mais ça va. On peut, hein mmh, On peut. Euh, on peut ouais, hein. Patrick. Ne t'inquiète pas. Euh, Annie, elle se met là maintenant ou pas Oui. Ouais. Ouais, ouais Allez, au boulot, <rire> allez En deux secondes. Bon, allez, allez, on va y aller, on ne répète pas, hein, c'est bon. De bah, toute façon, ce ne sera pas répétition, c'est voilà. pas bon. Je regarde. Euh, euh, moi, okay. Action. Alors ici nous sommes dans l'atelier de valorisation spécifique pour les jouets. Et toi, comme enfin, n'importe quel objet euh, qui arrive à la reciterie. Et puis on vérifie sa complétude. Donc euh, on a une multitude de petites boîtes hein, qui renferment des pièces qui peuvent nous, nous aider à retrouver la complétude euh, d'un jouet. Et si jamais on ne les trouve pas ici, on a même des bénévoles qui, en fabriquent, euh, qui fabriquent des pièces euh, supplémentaires. Coupé. Moi, Je propose que pour l'apéro, il y a une vingtaine de prises. Parce que... <rire> <rire> Après, on ne certifie pas dans quel état Le rouge est coupé à l'eau, il va falloir en faire plusieurs. Action Voilà, il y, y, y, y, y a même pas la moitié qui font ça. Hein.